Voici ce que vous recevez quand vous commandez les 4 bouch bouchons avec barboteurs. Malheureusement, il n'y a pas les légumes qui viennent avec, mais suffit que vous preniez un pot maçon, vous remplissez de légumes et il y aura tout ça. Donc 4 bouchons, 1, 2, 3, 4, avec les 4 barboteurs et les petits œillets qui se fixent sur n'importe quel pot maçon avec ouverture standard. Bonne fermentation